Coucou YouTube J'espère que vous allez bien, les gars. Aujourd'hui, on est sur une, sur ma plus belle game pour uh, de Vanguard Solo. Pour une fois que je suis avec deux armes et pas le bouclier, est-ce qu'à votre avis, il est possible de faire plus de 30 kills dans une partie Like, commente, abonne-toi. Là, à force de faire des hubbers, j'ai pas tous les nutriments qu'il me faut. Et si je perds des fights, c'est à cause de... Et si je perds des fights, ça peut être à cause de la bouffe.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 C'est bon, le joueur à chier, les gars, il dégage. Ah, je, je suis revenu en mode angry.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 What the fuck? report this bitch please Why you report? I'm streamer man, I'm not so a way, shit fuck you. man, you son of a bitch piece of shit, you suck, pasta no.